Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation. Donc euh, aujourd'hui, on a décidé de s'appuyer sur un site internet, un micro-site d'accompagnement. Comme ça, tout ce qu'on peut vous pousser va être cliquable puis ça va être disponible pour toujours. Donc, euh, mettez ça dans vos favoris si ça peut vous intéresser d'y revenir cet été, cet automne. Et euh, s'il y a des choses qu'on nous demande aussi, on pourrait aller en rajouter et le bonifier au fur et à mesure. Donc, euh, l'adresse est dans le chat, sinon c'est monurl.ca-ecr-à-distance et euh, on pousse l'adresse à l'instant, donc vous pouvez cliquer. Donc je me présente, moi c'est Alexandre Chenette, j'ai éthique euh, de son implantation jusqu'à l'année dernière, maintenant je suis au Récit d'Épée, euh, l'intégration du numérique en éducation. Mais euh, c'est un cours que j'adore, qu'on trite, on est, on est des passionnés d'éthique et d'ECR, on est comme en famille. C'est un bonbon aujourd'hui pour nous. Euh, puis euh, avec une option FIDO aussi euh, pour secondaire 4 et 5. Donc euh, voilà. Et je suis euh, accompagnée de ma collègue Marjorie Paradis. Oui, donc Marjorie Paradis, conseillère pédagogique aussi dans la même équipe euh, euh, au Service national du euh, développement de la personne. Euh, bon, je laisserai Annie le soin de se présenter, là, mais il y a également Benoît Petit qui fait partie de notre équipe. Euh, puis on. on, on... Ce grand service-là contient également les plus petits sous-mandats euh, d'éducation à la sexualité. On a une collègue qui s'appelle Marisol et Carole qui s'occupe de ça. Puis également, éducation physique avec Joël Boutillette. Euh, puis euh, également, j'étais enseignante d'éthique et culture religieuse puis d'univers social depuis euh, une dizaine d'années dans la région de Québec au secondaire. Euh, puis ben, c'est ça là, je fais partie de l'équipe depuis euh, deux ans maintenant. Puis juste mentionner qu'on a le chapeau ECR, donc le, le, le mandat ECR, mais on a également le mandat citoyenneté à l'ère du numérique dans notre équipe. Donc, ça fait deux ans qu'on développe des ressources. C'est certain, que ceux, ceux qui nous ont déjà vus à l'œuvre, vous, vous connaissez un peu notre discours, là, ça va sûrement teinter nos propos pendant, pendant la formation. Donc, euh, voilà. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Annie Turbide. Je suis aussi enseignante d'éthique depuis les débuts du programme, mais sinon, j'enseigne depuis plusieurs autres années avant, formée en morale et en histoire. Donc, ça fait, c'est la troisième année que je ne suis pas en classe. J'ai passé deux ans à la direction de la formation générale des jeunes au ministère et ça fait maintenant un an que j'ai rejoint l'équipe des conseillers pédagogiques du Récit. Euh, le Récit, euh, c'est euh, un réseau de 200 conseillers pédagogiques euh, qui travaillent soit au niveau local, dans vos commissions scolaires ou au niveau national. Et donc, les mandats, comme vous le disait Marjorie, sont reliés à des disciplines, donc à des programmes de formation. Alors, on a un service national en mathématiques, en sciences, dans les langues, etc. Et donc, on, on vous offre, ces, ces équipes vous offrent de la formation et de l'accompagnement euh, ben, euh, depuis euh, plusieurs années, mais très intensément là, depuis là, le mois de mars. Donc, euh, ça me fait plaisir de vous présenter, de prendre une petite minute pour vous présenter Marie-Noëlle Corriveau-Tendlen, qui est avec nous, euh, qui est une collègue dans le fond de la Direction de la Formation générale des jeunes et qui est depuis euh, en novembre responsable du programme de CR. Que si tu veux nous faire un petit coucou, euh, Marie-Noëlle. Oui, bien, bonjour à tous. Euh, D'abord, pour vous dire que je, je suis aussi une enseignante de formation et euh, euh, préalablement évidemment de carrière également. Donc, j'ai enseigné pendant dix ans. Donc, je n'arrive pas euh, que de la fonction publique, bien que ce soit pas euh, mal en soi. Euh, mais donc, j'ai enseigné pendant dix ans dans une école secondaire de la région de Québec, euh, principalement en univers social. Je suis formée euh, d'abord en histoire, mais aussi euh, en éthique et culture religieuse. J'ai eu à enseigner euh, au tout début le programme d'enseignement moral et religieux catholique avant qu'il ne meure de sa belle mort ou de sa moins belle mort, selon certains. J'ai aussi enseigné éthique et culture religieuse en quatrième secondaire. Euh, je pense que c'est vous les spécialistes toutefois comparés à moi. Euh, je suis au ministère depuis euh, l'automne 2016. Je suis arrivée euh, comme responsable des programmes du domaine de l'univers social au moment où on a réécrit euh, le programme Histoire Québec-Canada. Et comme Anne le disait, donc, depuis novembre, j'ai euh, pris le dossier de l'éthique et culture religieuse. Il semble que j'aime les défis. Voilà. Ça me fait <rire> plaisir d'être avec vous aujourd'hui. <rire> Merci, marie -Noëlle. Salut, marie bon. Merci d'être là. Merci, marie -Noëlle. Donc, euh, avant la présentation, on avait fait parvenir un formulaire. Certains l'ont rempli. En fait, plein de gens l'ont rempli. Même euh, plus oui. de monde qui sont là en présence présentement. Donc, on a eu un paquet de réponses. On a pu voir à quel point les contextes sont variés. Là, il y a autant de réalités que de réponses personnes qui ont répondu finalement. Et euh, on voulait juste euh, on dit comment on va faire du sens avec tout ça. Donc, on essaie de compartimenter, mettre de l'ordre. Si tu veux déployer la trame de la formation, j'explique un peu comment à quel ordre ça va prendre pour que ce soit plus logique, et plus digeste, tout ça. Donc, on a séparé ça en différentes euh, sections. Puis ça va être plus facile après ça de continuer à alimenter dans une intention. Donc, là, au début, on va parler avec ajuster sa pratique. Tout ce que le nouveau contexte nous a obligé à faire, puis nous oblige à faire, puis va nous obliger à faire dans les prochains mois, c'est-à-dire de transformer, de s'ajuster. Inverser sa pédagogie, donc là, euh, tout d'un coup, la classe inversée, qu'on n'a pas le temps de faire, elle devient comme vraiment vraiment intéressante à ce moment-là. Morceler les activités d'apprentissage, on n'aura pas le choix de faire des petits morceaux. Donc ça, va être vraiment sur la construction de act nos activités d'apprentissage en soi. Animer des rencontres, bien là, c'est comme on fait en ce moment. Là. Comment on fait là, quand on a physiquement des élèves? Bien, physiquement, on n'a des... pas physiquement des élèves, mais virtuellement des élèves avec nous. C'est quoi les trucs? questionner les élèves, donc comment après ça interroger, puis l'évaluation, puis la rétroaction et tout. Et euh, partager vos astuces, en fait c'est rester à la fin, s'il vous plaît, okay? parce que c'est comme notre 5 à 7, après on partage nos... parce que vous, vous l'avez fait comme certains disaient au, au départ, euh, vous n'avez pas eu le choix de vous lancer, puis de commencer, puis vous d'épatouiller, puis <rire> essayer, puis faire des erreurs, puis des succès, puis donc là, ça, ça serait vraiment riche d'entendre vos commentaires, vos expériences à la toute fin euh, après la présentation. Donc, rapidement, c'est le, le plat qu'on a pour aujourd'hui. Et euh, on voulait commencer euh, un petit intro là, euh, de notre cher Normand Landry, qui est chercheur à la TELUC, puis euh, il y a la chaire de recherche aussi en éducation média du Canada. Puis euh, on trouvait que son propos, son petit, petit extrait-là, là, ça mettait vraiment en bouche pour euh, ce qui s'en vient. Hum. Puis juste avant, Annie, que tu démarres le, la vidéo, juste dire que c'est une entrevue qui a été réalisée il y a quand même, ben, je dirais pas il y a longtemps, là, mais il y a presque un an. Ce c'est pas une intervention qui était liée au contexte, mais on trouvait on trouvait qu'elle était vraiment, finalement, la réécoutante était comme mon était <rire> sur mesure pour ce qu'on vit actuellement. Donc, euh, donc euh, allons-y. Absolument. Juste avant, je me permets moi aussi, tout au long de notre présentation, n'hésitez pas à participer dans le clavardage, à poser vos questions, à donner vos rétroactions, d'accord, pas d'accord, content, pas content, etc. C est, c est, c est, on n'a pas beaucoup de, de rétroactions non verbales hein, quand on est en, en visioconférence, donc n'hésitez pas à utiliser le... Comment on disait tantôt, converser? l'onglet oui. converser. Converser avec nous. <rire> voilà. Je vais peut-être préciser aussi, euh, en, en parlant du joueur pour la participation au sondage, ceux qui avaient des questions techniques comme comment j'invite mes élèves sur Teams ou des choses comme ça, ce ne sera pas euh, ici qu'on va pouvoir, en une heure, pouvoir adresser ce genre de, de détails techniques-là. Donc, là, je vous inviterai vraiment à contacter vos récits locaux. parce que Dans les ressources supplémentaires, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver la personne à qui vous poser ce genre de questions-là. Euh, voilà. Donc, normal.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 C'est une occasion particulière. Donc voilà, si on veut partir, on va commencer avec le premier chapitre qui est ajusté. Euh, donc oui, ajusté. Première chose à dire, on s'entend. Essayez pas de téléporter la classe. Là, On, on est d'accord, il n'y a rien de mieux que quand on avait nos élèves, puis la dynamique de classe, puis les voir évoluer, puis s'essayer, puis discuter, puis s'alimenter un l'autre, l'intelligence collective qui se développe. C'est clair, Là, on était bien. <rire> C'était génial. Et euh, là, ça fait quelques mois, mais maintenant, je qu'il faut. Faut faire un autre deuil un petit peu du contexte euh, traditionnel, puis se dire ça va être différent, mais qu'est-ce que là-dedans peut être positif Parce qu'il y a quand même des choses positives évidemment dans tout ce contexte. Il y a des choses qu'on peut aller chercher qui sont positives avec le nouveau euh, nouveau contexte d'enseignement à distance. Donc euh, je, je comprends tout à fait. J'ai pas signé pour ça là. ne sera pas pareil, mais allons voir qu'est-ce qui est possible de, de faire. Donc, ma, mon premier conseil après ça, ce serait vraiment d'être indulgent envers vous-même. OK? Parce que ça, là, les jours, vous avez fait l'expérience des derniers mois à, à s'accorder euh, un temps, parce qu'il y a plein de monde qui avait jamais fait ça moment en distance. Puis là, on se retrouve comme euh, dans deux jours, euh, demain, euh, là, tout le monde connaît Team Zoom, puis euh, on a eu des Google Meet. Donc, c'est ça, on était pitchés dans l'eau. Mais euh, on s'en reparlera dans cinq ans. C'est normal, là, ça prend du temps. Il y en a qui font ça depuis 20 ans, puis qui apprennent encore. C'est progressé. Donc, probablement que vous allez être bien meilleur Vous êtes déjà bien meilleur qu'il y a trois mois, probablement pour la plupart d'entre vous. Donc, soyez indulgents. C'est normal, on apprend tout en même temps, puis on s'entraide, puis on s'alimente, puis ça va bien aller. Donc, prenez ce truc-là, surtout les perfectionnistes là, qui font comme il faut que ce soit parfait du premier coup, ce n'est pas un contexte où ça peut être parfait du premier coup. <rire> C'était ça mon conseil. <rire> Je l'aime, la job. Madame, on écoute un film. Mm -hmm. euh, donc, allez à l'essentiel. Hein? Euh, c'est sûr que tantôt, je pense que c'est toi, Marc, qui disais euh, « j'enseigne cet après-midi, je reviens dans 20 minutes ». Ben euh, souvent, on pensait qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec nos élèves. Puis, euh, on dirait que ça, ça a changé, ça a juste changé le contexte parce que on n'a pas plus de temps, mais on n'a pas moins de temps non plus, puis on va le voir un petit peu plus loin. Bref, il y a quand même une nécessité de clarifier nos intentions pédagogiques et que toutes les actions qu'on qu propose à nos élèves ou qu'on mène comme pédagogue euh, soient dans le sens de cette intention-là. Est-ce que c'est encore pertinent de faire cette amorce-là maintenant qu'on n'est plus en classe? Est-ce qu'il y a une autre activité qui remplirait peut-être plus mon intention? Bien, c'est toutes des questions qu'il faut adresser le plus régulièrement possible pour essayer de ne pas être parfait en un, mais y tendre. Finalement, ah oui, là, si vous voulez utiliser les outils de participation, puis mettre un petit cœur euh, ou un petit, ou, euh, un petit euh, crochet sur, euh, sur la, la réalité, qui, la phrase qui vous convient le mieux. Donc, tirer profit du contexte ou euh, dire bye-bye à mes projets des huit dernières années. Donc, la planification. Hein? Euh, on, on le sait, là, c'est du temps, énormément de temps d'investir comme prof. Donc, ma planification, c'est comme compléter la phrase, euh, mon bébé. L'accomplissement d'années de réinvestissement et d'amélioration, un éternel tableau blanc. <rire> euh, un plan assez élaboré, toujours prêt à être modifié, ou foule malléable, pensée euh, pour une panoplie euh, de contextes différents. Là, ben, on a fait un petit, euh, une petite référence à, au jour de la marmotte. Hein? Euh, donc, euh, voilà. Merci pour votre participation. Full ben c'est ça en fait, hein, tirer profit du contexte, ça ne veut pas dire euh, faire sans cesse des projets sur euh, la, le confinement, le COVID, ou etc. Tirer profit du contexte, ça veut dire essayer de se coller le plus possible à ce qui se passe. Puis oui, hein, on se le dira, euh, la situation qu'on vit présentement... Euh, soulève un, une panoplie d'enjeux éthiques et donc d'en de, profiter puis de les adresser, ben, ça peut être aussi pertinent avec nos élèves. Évidemment, ça se fait avec doigté parce qu'à un moment donné, euh, c'est le fun de les amener ailleurs aussi. Donc, euh, tirer profit du contexte. Bien, puis tirer du profit du contexte, Annie, on, on s'entend, puis ça fait le lien avec le prochain point que je vais vous présenter, on s'entend, les, les, les ressources qu'on va mettre à disposition des élèves vont devoir vivre indépendamment de nous, euh, plus souvent qu'autrement. Donc oui, on a des possibilités de se rencontrer, de tenir des rencontres à distance, etc. Mais en général, l'élève va être amené à comme faire par lui-même ou accomplir par lui-même certaines tâches. Donc le fait d'utiliser que ce soit l'actualité ou, ou d'utiliser des enjeux qui sont comme qui touchent à, à, à, à, des, à des situations plus actuelles ou qui sont vraiment plus proches finalement du vécu de l'élève, ben ça a un potentiel de, de, de l'engager et de le, de le mettre finalement plus rapidement ou de le. En anglais, on utilise un, un hook, là, finalement, une, une espèce de, de ça, soit par l'amorce ou euh, bref, par une situation qui va l'engager davantage. Um, Privilégier la multimodalité, c'est le prochain point qu'on vous, euh, qu vous proposait. Euh, si tu veux euh, glisser euh, un peu plus bas, Annie, puis avant d'expliquer le, ben, le mot ou de, de dire ce qu'on qu entendait par multimodalité, j'ai envie quand même d'attirer votre attention à la, à la citation que vous trouvez juste là. Donc C'est une citation qui est, est écrite par Benoît. Mais là, je n'entends pas encore dans mon speaker. Ça sera pas là. <rire> On a un petit micro à fermer. Euh, oui, donc c'est ça. Donc c'est une citation euh, tirée d'un texte qui a été écrit par euh, notre collègue Benoît Petit, comme au début ou euh, à, à quelques semaines du début de la de la crise finalement. Euh, puis dans ce texte-là hein, qui s'appelle Apprendre à distance, neuf principes pour inspirer les actions en éducation. Ben nous, ça nous a beaucoup inspiré au sein de l'équipe, mais également là, plusieurs acteurs du milieu d'éducation euh, euh, qui ont assisté à ces multiples présentations sur ce sujet sur ce sujet-là. Mais entre autres, une des astuces, mmh. un des principes qui mettait avant, c'était celui de la flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la flexibilité? Bien, ça peut vouloir dire de donner le choix, de proposer des alternatives euh, aux apprenants, que ce soit en termes de moyens, que ce soit en termes de durée ou de façon de faire, finalement, pour que, finalement, ce qu'on a à leur proposer comme tâches, et tâches pédagogiques tâche pédagogique, soit les plus malléables possibles. Et privilégier la multimodalité, c'est ce que ça veut dire. Euh, la phrase « tu vas vraiment faire ça sur ton sel », c'est que « pourquoi pas ». Pourquoi ne pas finalement tirer profit du numérique, mais également euh mais également proposer des alternatives à des gens qui n'auraient pas accès à, à, au numérique. Parce que oui, comme nous le disait normale dans d'entrée de jeu dans la vidéo, euh, c'est plein de potentiel, le numérique, on le voit bien, mais euh, l'équité par rapport, euh, par rapport euh, au numérique, la fracture numérique, ça nous tient à cœur. Puis on pense que c'est important de proposer des options également qui vont euh, notamment permettre à l'élève de faire des activités euh, papier, par exemple, ou euh, avec différents, euh, différentes modalités. Euh, puis, ben, la, la dernière proposition de cette section, ben, c'est un petit peu en lien avec ça. Hein. C'est de penser des activités qui vont être le, le plus, les plus auto-portantes et clés en main possible. Puis, euh, vous allez voir que ça va teinter également l'ensemble de, de notre présentation. Notre travail est fort depuis le début de la crise pour euh, modifier certaines de nos, de nos activités pour qu'elles puissent se vivre à la maison, euh, dans un lieu où l'élève parfois peut avoir un accompagnement euh, adéquat par ses parents, mais parfois non, tu sais, parfois il va se retrouver seul. Donc, c'était important de pouvoir, euh, de pouvoir proposer des activités qui sont clés en main, qui, qui vivent en elles-mêmes finalement, et non pas proposer des gabarits à n'en plus finir, des gabarits pédagogiques, des situations d'évaluation, d'apprentissage qui n'en finissent plus de dix pages. On ne pensait pas que ça pouvait vivre dans les maisons. Donc, de penser à comment ça peut vivre tout seul, comme un en soi, ben c'est comme quelque chose qui, euh, qui nous semble euh, gagnant du moins. Puis ça, il ben, y a des astuces où vous pourrez retourner, euh, retourner voir euh, à ce niveau -là. Donc, euh, le mot d'ordre, la flexibilité, flexibilité, flexibilité mmh. ouais. <rire> dans le tour. On passe à la section maintenant inversée. Comment on peut inverser notre pédagogie? Euh, souvent, puis j'ai fait ça aussi beaucoup, euh, surtout quand j'étais au premier cycle du secondaire, je répétais le même cours. C'est la première fois que je le donnais, puis euh, c'était correct, mais ça, ça s'améliorait, puis je me retrouvais, puis là, quand ça fait trois, quatre fois que tu le donnais, là, tu répètes, c'est beaucoup, beaucoup de temps, là, si vous accumulez tous les moments où vous répétez le même cours, sensiblement les mêmes choses, mais là, dans le nouveau contexte, dans le fond, c'est sûr la, la classe inversée, c'est est-ce que je peux donner le meilleur cours une fois, puis tous les élèves vont avoir accès à ce meilleur cours-là, au lieu de prendre ces huit fois une heure à répéter un peu la même chose. Tout ce temps-là qui est libéré va pouvoir me ramener à mon rôle d'accompagnateur que malheureusement, il y a, des fois peut être mis de côté ou euh, prendre le bord à cause de tout ce temps-là qu'on passe et euh, qu'on n'en a pas beaucoup. Donc vraiment, là, euh, si on peut voir du positif là-dedans, c'est qu'on peut changer notre façon d'enseigner, pour l'inverser, pour qu'on redevienne des accompagnateurs. Donc là, je vous ai mis trois modes puis probablement que vous avez déjà commencé à utiliser euh, ceux-ci euh, avec lesquels vous pourriez rencontrer vos élèves. Il y a le mode office hours où euh, j'ouvre une salle puis vous venez me voir, vous rentrez comme si c'était un local en fait. Puis nous, on utilise beaucoup ça là, avec euh, la plateforme entre autres whereby.com puis euh, gratuitement, tu peux t'en faire une aussi. C'est que tu donnes une adresse. Ce que j'adore, c'est que c'est une adresse fixe. Là, on court après les liens zoom tout le temps, puis c'est génial zoom aussi, mais l'intérêt, je trouve, de Whereby, c'est que c'est tout le temps whereby.com, barre oblique, ce que vous aurez choisi. Fait que vos élèves, ils savent, si vous donnez une horaire, un horaire, vous dites euh, tous les mercredis après-midi, je suis là de 1h à 2h, vous venez poser des questions. Vous pouvez donner des plages comme ça, puis les jeunes peuvent arriver, débarquer, puis poser la question. Euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment simple, simple, simple, simple, simple d'accès. Donc, pour côté, euh, se rendre disponible, c'est une bonne option. Et évidemment, les rendez-vous ciblés. Donc, euh, vous pouvez, euh, ça pourrait être par Teams, ça pourrait être avec Google Classroom, tout, ça dépend des réalités de tous les centres de services, name it. Mais... Euh, vous pouvez envoyer des, des demandes à un, à un élève qui être en personne. Moi, j'ai ça je vais enfin connaître votre nom, parce que moi, quand je trouve le premier cycle, il y en a 300, 400. C'est comme, enfin, on va se parler pour de vrai, là, comme juste toi et moi. Ça ça, ça ça peut permettre ça. Là. Donc, on se rend compte, puis j'avais pas à des questions. Puis, pour vrai, c'est ça l'effet prof, là, la relation avec l'élève dans l'engagement, c'est clé. Fait ne faut pas faire comme, on tombe en virtuel, on perd ça. Non. Peut-être qu'on gagne ça, justement. En tout cas, dans mon cas, ce serait, ce serait le cas. Et euh, si on veut, on peut faire des discussions de classe. C'est clair que c'est en éthique d'avoir l'énergie de la classe et tout. Mais moi, si je me vois faire un... Si je me retrouve dans ce contexte-là, je ne vais pas essayer de donner la même matière en checkant le monde euh, s'ils m'écoutent, s'ils n'ont pas mis un print screen à la place de la photo, puis ils euh, commencent à écrire dans le chat ou faire de la gestion de classe virtuelle. Ce n'est pas le temps de faire ça. Là. En ce moment, c'est de normalement un rendez-vous, là, il va y avoir une discussion de classe. Puis là, voici le sujet, tu peux donner la question avant, puis tu les envoies là, puis là, on va parler de ça, puis là, on va avoir de l'interaction et tout. Non, mais essayer de faire de du, la, du pré, la présentation ou quelque chose que tu devrais faire en avant de la classe en mode virtuel. Je pense que ce n'est pas nécessairement gagnant d'y aller comme ça. La classe inversée, à ce moment-là, pourrait être intéressante. Donc, si on poursuit... Oui, bien, à un clic de l'élève, hein, euh, avant, on les voyait... Euh, euh plus besoin d'attendre deux éternités. Là, on ne savait pas, c'est variable, hein, dépendant de votre contexte. Euh, donc, pas besoin d'attendre tout ça pour se voir. Ben là, se voir, bref, communiquer. Euh, on se disait que c'était d'autant plus intéressant de, mettons, envoyer une amorce aux élèves, euh, leur envoyer quelque chose à visionner. Et puis, euh, un jour après, dans l'après-midi, envoyer un petit message qui dit « Avez-vous remarqué le décor de la scène 4? » Puis là, ben, essayez d'aller piquer la curiosité pour répéter ça. C'était impossible de faire ça en se promenant dans le corridor. Mais euh, maintenant, ça l'est, une petite notification qui part et c'est parti. Donc, même si des fois on se sent loin de nos élèves, ben on est plus que jamais à un clic de deux de, finalement. Si on continue avec euh, « Commencer par des vidéos simples ». Alex? Oui! Euh, il y a tellement, vous avez vu, arriver plein d'outils, euh, des listes d'outils à pu finir, puis on est noyé d'outils, puis on vit fou. Puis... <rire> Donc, moi, je vous ramène ça à trois options pour commencer, parce que Commencer ça simple ». Si vous partez dans des choses complexes, vous voulez faire le montage de fou, puis vous voulez être le YouTuber de l'année, non, ce n'est bah, pas la bonne idée. <rire> euh, moi, je trouve intéressante Loom, c'est un truc que vous pouvez ajouter à votre Google Chrome. Donc, c'est en ligne. Et ce qui est vraiment, on le voit, la, la, ça te filme. Toi, tu ne le vois pas, par exemple, pendant qu'il te filme, mais tu fais ce que tu feras à ton écran. Tu partages ton écran, tu montes ton PowerPoint, whatever ce que tu veux faire. Puis, après ça, euh, ça te donne une petite vignette. Donc, à la fois, il, a le, il voit ton visage, l'élève puis il voit ce que tu fais. Et ça ne peut pas être plus simple. Ouais, voilà, très facile. Là. Ce, ce que j'aime, c'est que c'est de base, de base, là, puis ça fait ce qu'on qu veut. Pour commencer, là, je dirais « Loom », puis aller voir les critiques, les comparaisons, vraiment « Loom ».« Soapbox », ce que j'aime de celui-là, c'est qu'après ça, tu peux faire un minimum d'éditing, de, de montage, ou tu choisis, est-ce que tu veux voir ton visage moitié-moitié avec ta présentation? Est-ce que tu veux voir la présentation complète? Donc, d'alterner entre ton écran, ton visage, les deux, tu peux euh, faire un petit, commencer à faire du montage puis alterner pour que ce soit moins tout le temps la même chose. Donc, pour commencer à faire du montage, Soapbox, c'est aussi une, une extension euh, Chrome qui est vraiment intéressante. Et si vous avez un Mac, là, pas besoin d'aller en ligne. ne Compliquez-vous pas la vie là, pour enregistrer ce qui se passe à votre écran. Là. QuickTime l'offre. Vous partez ça. L'enregistrement de l'écran en haut et on est en... Oui, oui, oui. T'es au je veux dire, qu'il ne croit pas. Ouais, ouais, ouvrez, ouvrez checker ça, euh, QuickTime, tu, tu portes un enregistrement d'écran, puis euh, ça l'enregistre direct sur ton ordi, t'as pas besoin d'avoir euh, de nuage ou quoi que ce soit, là, fait que ça, là. en tout cas, bref, mon message, c'est compliquez-vous pas la vie. <rire> Alex, euh, écoute, je fais juste faire un petit, un petit pont avec ce qui se passe dans le clavardage. On demande, entre autres, euh, Eliane demande s'il y a un maximum de minutes d'enregistrement pour l'eau, mais je ne veux pas te coincer, je ne sais pas si tu as la réponse, mais elle dit que, hey, euh, par exemple, euh, screencast o c'est 15 minutes. Est-ce que tu connais cette euh, contrainte-là pour l'eau? Mais... C'est quoi le plus long que j'ai fait? Euh, à vérifier, mais euh, je, je vais aller voir sur les, les forums, mais à date, je n'ai pas, pas atteint la lumière. Karine nous dit 10 minutes pour l'eau. Mais... Ah oui? Ah! Mais reste que je me permets le commentaire. Une capsule de 10 minutes, euh, c'est quand même euh, d'une longueur euh, relative là, pour... Euh pour un élève. Je sais que des fois, on a besoin d'expliquer euh, plusieurs choses, mais euh, essayer de... Le temps idéal pour une capsule, c'est autour de cinq minutes. Puis là, je sais qu'en théorie, on a plus de choses que ça à expliquer parfois, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, comme on parlait tantôt, on va vous parler pardon plus tard de morceler, mais à ce moment-là, de morceler les parties théoriques ou d'utiliser... Euh, euh, euh, de l'utiliser finalement, mais d'en extraire certains extraits pour finalement faire du montage ensuite, après, là, pour, dans, dans le but de faire une capsule plus longue. Je ne sais pas si ça répond. Oui, puis c'est une nuance, effectivement, c'est une nuance vraiment intéressante que tu apportes, hein, la, longueur, la longueur de capsule. C'est peut-être quelque chose qu'on peut, on peut réfléchir à ça aussi. Là. Le site de l'eau nous dit qu'il n'y a pas de limite pour la version gratuite de temps. Mais après deux heures, il te demande si tu es encore vraiment en train de donner un cours. <rire> Donc, euh, c'est pas se poser. Euh, aussi, euh, sécuriser ses vidéos. Il euh, y a des outils pour permettre comme, de ne pas pousser, surtout quand on a des plus jeunes, de ne pas pousser de la publicité en même temps qu'on envoie des, des, des vidéos. Oui, c'est ça, effectivement. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de présenter quelque chose en classe avec YouTube puis que finalement, après, euh, on a euh, la liste de vidéos que vous avez écoutées ou ben, que vos enfants ont écoutées via votre ordinateur, ou euh, une publicité le fun euh, de Tostitos ou de lingerie. <rire> Bref, c'est pas une expérience vécue du tout, là. <rire> Il y a moyen, finalement, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver hein, dans les ordinateurs des élèves euh, quand on leur envoie du YouTube, il y a moyen de sécuriser les vidéos. Donc, euh, de, vous avez simplement à copier-coller le lien de YouTube et d'aller sur le site qui s'appelle «Safe YouTube ». Et à ce moment-là, il va vous demander d'entrer cette adresse-là dans une barre de recherche et il va vous générer un nouveau lien euh, vers, qui va mener vers «Safe YouTube » et qui va faire en sorte de… de d'évaporer tout ce qui pourrait, euh, je ne veux pas dire malveillant, mais bref, ce qu'on ne voudrait pas qu'arrive arrive chez les élèves. Euh, même chose pour safeshare.tv. Il euh, y a une coche de plus par contre avec safeshare. Je peux choisir le moment où commence la vidéo et le moment où elle termine. C'est-à-dire que si je veux qu'ils écoutent seulement un extrait, bien là je peux leur pousser seulement cet extrait-là. Je ne suis pas obligée de leur dire « Rends-toi à la minute, euh, à, à, à 3 minutes 22, et etc. etc. » Bon, euh, Comme plusieurs sites, il ne s'agit pas d'un complet gratuitiel. C'est-à-dire que vous allez avoir, euh, je pense que c'est trois ou cinq euh, euh, extraits gratuits, mais ça vaut quand même la peine si on l'utilise pour juste seulement certaines activités pédagogiques. Le dernier, c'est PlayPosit. Euh, là, on a vraiment, c'est pas juste un utilitaire sécuritaire, c'est vraiment une euh, plateforme euh, pour euh, préparer une activité pédagogique. Ce que ça fait, PlayPosit, en fait, c'est que vous déposez un lien euh, vidéo dans, cette, euh, dans cet outil et là, vous pouvez, à n'importe quel moment de la vidéo, faire un arrêt et proposer aux élèves une tâche. Que ce soit une question, que ce soit d'intégrer un Geniali, d'intégrer un formulaire, ça va les amener vers la tâche que vous voulez et vous pouvez sélectionner s'ils sont, euh, sont obligés de la faire ou si c'est facultatif. À ce moment-là, ils peuvent continuer la vidéo. Vous pouvez même euh, pousser un lien. Tu sais, mettons, on écoute quelque chose, on le sait que c'est un petit peu... Ça peut être compliqué pour certains. Bien, la vidéo s'arrête, on propose un lien qui est explicatif et puis après, après ça, l'élève, il l'ouvre ou pas, puis ça continue. Donc, euh, voilà, euh, différents outils. Là. Puis, c'est ça, de fait en sorte que les publicités euh, ne seront pas présentes. Donc, euh, c'est un autre moyen là, pour sécuriser vos vidéos. Oui, en complément à ce que tu es en train de dire, Annie, dans le fond, dans la... Tu sais, allez pas nécessairement, va en parler mais dans la une sous de questionner vous avez un onglet vidéo interactif, puis vous avez justement, sur, euh, pas, pas sur papier, mais à l'écrit finalement, que les, les, les petites fonctionnalités dont Annie vient de vous parler. Euh, puis peut-être mentionner également que Playposit permet une forme de rétroaction, donc euh, question, réponse, puis une forme de, de, de, de rétroaction par rapport à automatiser finalement, qui aurait été préprogrammée. Donc, euh, ça, permet, euh, ça permet ça. Et aussi, il y a moyen de conserver, donc des traces, de garder des traces des, des réponses des élèves donc, vous pouvez créer, là, il y a une espèce de grille qui peut se générer avec les interventions et les réponses des élèves. Fait que ça, peut, ça peut être intéressant à ce niveau -là. Puis, si jamais euh, vous commencez à être à l'aise, à faire des vidéos, euh, vous avez vos repères, parce que dans toutes les formes, ils vont vous dire là, vos. Souvent, mettons tu prends une chaîne YouTube, là, tes 20 premières vidéos, ils sont pourris. C'est juste normal. Là. Fait que si tu t'attends la vidéo parfaite, ça n'arrivera pas. Là. Faut que tu te lances, faut que tu en fasses des pas bonnes. Désolé. Puis les élèves vont comprendre là, dans, dans le contexte. Euh, c'est sûrement pas les pires. Puis, euh, <rire> donc, c'est milliard, c'est milliard, c'est milliard. Donc, euh, passez à l'étape supérieure. Quand vous, vous sentez prêt, là, là, vous pouvez commencer à augmenter vos affaires. Donc, commencez à mettre du montage vidéo, vous parlez de quelque chose, vous gardez votre voix. C'est sûr vous avez un Mac un iMovie, c'est simple ou un iPad, euh, c'est très, très, très, très simple. Euh, tu commences à garder ta voix, puis là, tu mets des extraits de ce que tu parles. Puis là, tu, tu visites, donc tu combines comme ça. Là, ça devient une vidéo plus intéressante, déjà. Euh, créer son propre hardboard, si, pour ceux qui ont des enfants, puis qui ont peut-être vu la classe de Marie-Ève, qui a l'écrit euh, du néon, là. C'est quand même pas tant compliqué, pour vrai, là. irez revoir la vidéo plus tard, là. Euh, Plexiglas, un LED en dessous, puis... Euh, c'est ça. Plexi puis LED, puis ça, ça se construit chez soi. Là. Donc, c'est quelque chose que vous voulez ajouter à votre truc. <rire> le plexi ça peut être dispendieux, mais euh, quand tu le fais toi-même, c'est pas chiant. Euh, S'équiper, ça aussi, ça peut être dispendieux, parce que là, tu peux commencer à dire, « Bon, OK, euh, je veux une lampe, un éclairage. On ne voit pas très bien ma vidéo. » Il y en a qui vont se mettre ça, des profs. Pour, euh, il, y a, il y a toutes les, les gammes de prix, là, mais un bon éclairage, euh, des bons écouteurs, un bon micro, euh, une bonne caméra, si vous voulez, la totale. Donc, vous pouvez commencer à, à explorer, puis euh, commencer à augmenter vos affaires, mais c'est vraiment pas requis. Et aussi, peut-être commencer à regarder ça, parce que allez, voir les budgets aussi euh, des écoles, qu'est-ce que vous avez besoin, pour faire, commencer à faire à demander des trucs euh, à votre direction, euh, ça, peut devenir, ça peut rentrer dans les dépenses parfois, dans le contexte. Donc, Donc, ça, c'était oui. pour inverser la classe. Maintenant, dans le fond, on va regarder les activités d'apprentissage qu'on veut morceler. Comment on fait ça, euh, morceler? Oui, comment on fait ça, morceler? Puis, qu qu'est-ce qu que ça veut dire aussi? Euh, parce que je reviens un peu à ce qu'on disait d'entrée de jeu. Imaginez-vous les gabarits, pédagogique et les situations d'apprentissage de, de, et d'évaluation hyper longues que parfois on a l'habitude de, de monter ou de proposer ou de se partager entre pédagogues, ben imaginez-vous qu'on essaie de faire vivre ça dans les foyers, dans les maisons, euh, qu'un élève se retrouve un peu tout seul devant ça, donc ça fonctionne pas, pas tellement ou pas pas, euh, pas fondamentalement, surtout si on considère euh, la, la citation que vous voyez en haut de la page euh, qui parle du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, on dit qu'un des facteurs les plus déterminants sur l'apprentissage, euh, ben, parmi les facteurs finalement qui influencent, ben, en tête de ça... Ah, le sentiment d'efficacité de, personnelle donc en d'autres mots est-ce que l'élève a l'impression euh, de pouvoir réussir est-ce qu'il ce qu'il qu peut être en mesure finalement d'augmenter sa confiance en lui par rapport à une tâche donnée est-ce que la tâche est à sa finalement à sa portée donc tout ça ça va influencer son apprentissage mais également son engagement et donc sa motivation c'était euh, donc c'était primordial pour nous finalement que les activités qu'on allait créer et puis là ben je parle au « nous » parce qu'on le fait, mais évidemment, quand on parle au « nous », on, on, on suppose ou on fait la, on émet l'hypothèse que vous allez passer ou que vous avez également passé par, euh, par ça. Finalement, la création de la proposition d'activité à vos élèves. Donc, on s'est posé la question suivante, comment est-ce qu'on peut prendre une activité qui est un peu lourde pour la maison et comment est-ce qu'on peut la rendre digeste? Et par « digeste », ben on voulait dire digérable. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais... <rire> Bref, comment tu dis, Annie? Mais, je, je me permettrais peut-être de... Digeste, ça a un peu émergé de, du fait que, oui, euh, euh, l'entremise de l'enseignant est nécessaire, mais comme ça fait partie de, no, de, de, de nos réflexes, hein, de, de faire en sorte que les élèves comprennent un contenu, euh, de, de vulgariser une tâche, etc. Donc, rendre Digeste, c'est essayer de de lui donner une couche, la couche enseignante, euh, pour que l'enseignant, moins, étant moins présent, euh, euh, c'est ça, pour que l'élève réussisse malgré le fait que l'enseignant était moins présent. Oui, c'est ça, exactement. Puis, donc, euh, c'est donc, ça. Alors, ce qu'on vous présente là, dans cette page-là, en gros, c'est comme des petites astuces ou des trucs, euh, des, des choses à garder ou à conserver, euh, avoir en tête quand vient le temps, finalement. Soit de remanier une activité qui existe déjà ou encore de créer euh, à partir de rien une activité qui n'existe pas encore, mais vous voulez vous lancer. Donc, c'est les astuces qu'on a à vous proposer. Vous reconnaîtrez la métaphore alimentaire euh, dans ces, dans ces astuces-là. Euh, la, lesquelles? Donc, la première, c'est la suivante, c'est euh, de garder en tête une intention claire et que cette intention-là peut être finalement accomplie à travers plusieurs petites bouchées. Puis, euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. On a on a vraiment aimé travailler finalement de cette de cette façon-là, en petites bouchées. Nous, on travaillait en défi. Donc, on propose, là, chacune de nos activités qui sont déposées sur ECR à la maison sont faites à peu près sur le, sous, le même, euh, sous la même forme finalement. Donc, on propose des défis clairs, simples, concis, à l'élève. Euh, puis souvent, on, on leur en propose maximum cinq là, dans une activité. Puis c'est très rare. Souvent, ça va être plus trois ou quatre défis. Euh, vous pourriez parler en termes de mission ou, euh, ou, euh, ou en termes de granule. Hein. C'est drôle. Nous, c'est un mot euh, granule qui, euh, tranquillement, pas vite a pris de la place dans notre jargon. Euh, même si c'est un mot qui n'est pas tellement beau, mais c'est parlant. C'est comme de dire qu'on va finalement, on a un tout, on a une activité, mais elle peut être déconstruite finalement en différentes euh, en différentes, euh, en différentes portions, en différentes bouchées. Donc, votre activité peut-elle être divisée en plusieurs granules? Euh, euh, puis, ben, c'est ça. Finalement, pour augmenter le sentiment d'efficacité chez l'élève. Puis, est-ce que l'élève sait clairement ce qu'il a à faire? Okay. Est-ce que est -ce que l'élève qui a des difficultés d'apprentissage, par exemple, va y trouver son compte? Est-ce qu'il va réussir euh, à accomplir puis à bien comprendre ce qu'il a à faire? Puis à ce moment-là, ben, nous, c'est certain qu'on, de plus en plus, on a en tête la, oui. la conception universelle de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous savez de quoi, de quoi, de quoi il est question lorsqu'on dit ça, mais c'est finalement de s'adresser au plus grand nombre de personnes possible ou encore s'adresser aux élèves qui ont potentiellement certaines difficultés, soit d'apprentissage ou hors et être certain que lorsqu'on s'adresse à ces élèves-là, bien, on est sûr qu'on s'adresse finalement à une majorité. Donc, avoir ceci en tête lorsque vient le temps de formuler les consignes, lorsque vient le temps d'insérer de, de, notre visuel, puis d'organiser finalement nos activités euh, avec un vocabulaire simple, avec des phrases courtes, des consignes explicites, Ben là, à ce moment-là, on s'assure finalement d'avoir de, euh, de, de, de toucher euh, le plus grand nombre d'élèves puis d'apprenants possible. Donc, euh, ça, c'est la première astuce. Ça fait quelques fois dans le clavardage qu'on nous demande comment obtenir ce document. mais Je veux juste le rappeler, dans le fond, c'est un site web qu'on vous présente. Euh, il est disponible à l'adresse qu'on a mis dans le clavardage, mais je vais vous la dire puisqu'elle est simple, monurl.ca baroblique ECR à distance, en un mot, pas d'accent. Et donc, euh, tout ça, ça va rester toujours disponible. La seule chose qui risque d'arriver, c'est qu'il soit bonifié de vos commentaires. Donc, mmh. euh, voilà. Alors, deuxième astuce ne pas donner tout cuit dans la bouche. Mais en fait, on se disait que d'en tirer profit de la situation actuelle, il y a le fait que euh, euh, Internet nous offre plus que jamais une banque d'informations. Euh, le mode d'enseignement de, de, nous donne le temps pour chercher, et donc pour faire gagner nos élèves en autonomie, ben on aurait intérêt à euh, additionner à nos tâches des, des, des des petits plus de compétences informationnelles ou d'utilisation des technologies. Puis, de faire un retour avec eux, ça pourrait quand même être intéressant. Euh, on, on, on, on leur donne souvent euh, le texte qu'il faut lire ou etc. Bien, pourquoi pas euh, leur demander de nous en proposer puis ensuite bien, de sélectionner avec eux lequel est le plus pertinent ou lequel est le plus intéressant. Euh, il y a des petites couches simples aussi à ajouter au niveau de l'éducation aux médias. Euh, par exemple, quand on leur donne un article on pourrait leur demander d'en trouver un autre euh, qui a été publié par un autre média. C'est simplement une façon de venir croiser euh, les sources puis de s'assurer qu'on fait face à une vraie nouvelle. Parce que s'il est traité seulement dans un, euh, un médium finalement, il euh, y a quand même des risques que cette nouvelle-là, elle a été euh, inventée, créée, etc. Fait que c'est des mini-tâches, c'est des minuscules, c'est même pas des granules, c'est des minuscules tâches, mais qui nous permet d'autonomiser les élèves par rapport à l'utilisation euh, d'Internet. Donc, euh, voilà, petit, euh, petit truc. Oui, à... Je peux dire un truc, là, c'est ça qui est hot dans le contexte, c'est que tu n'as plus juste ton pdf photocopier, là, tu lis l'article, tu sais souvent on va avoir le temps de lire un article mais là l'internet, s'ils sont à, à l'ordi maintenant, ils ont accès à internet donc ils peuvent aller faire leur propre recherche donc tout ce qu'elle disait c'est vraiment pertinent donc ça c'est un, faut le voir comme un plus quand même, ça peut, ça peut vraiment être pratique, puis euh, quand... on n'a plus besoin de réserver le chariot d'ordi <rire> Plus besoin de réserver le chariot d'hurti. Effectivement, puis quand tu parles de plus, Alex, ça me fait penser au prochain point. Pro, la prochaine petite astuce pour morceler vos activités, c'est euh, en anglais de jazz it up, mais en français, ce serait de ludifier ou de rendre plus le fun pour être beaucoup plus francophone. <rire> Donc, euh, d'utiliser différents outils. Euh, différentes manières de faire pour rendre vos activités attrayantes. Puis ça a l'air simple et évident de le dire comme ça, mais euh, quand on commence finalement à explorer différents outils, j'ai Geniali en tête, on va vous en reparler un petit peu plus tard, quand on commence à intégrer de l'interactivité dans nos activités, euh, lorsqu'on lorsqu'on s'appuie sur la multimodalité, donc on fait cohabiter différents, différents genres de manières de questionner les élèves, donc on fait cohabiter, je ne sais pas moi, un formulaire un document collaboratif, une vidéo interactive, bien tout ça, là, ça peut très bien cohabiter dans la même activité. Puis effectivement, le contexte actuel, il est un peu, il, il, il, est, il est lourd, il nous apporte beaucoup de contraintes, mais il peut également nous apporter des, euh, des belles voies pour créer, puis pour rendre nos activités plus, euh, comment dire, euh, plus engageante. Puis là, attention, hein, qu'on se comprenne bien, c'est pas parce qu'on utilise un outil numérique que la motivation de l'élève va suivre avec. On, on se, tue à le dire là, dans la plupart de nos formations. C'est pas, c'est pas un lien, c'est pas ce lien-là qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est la tâche si elle est ancrée dans une intention pédagogique qui est engageante. Ben, l'élève sera engagé. Sauf que, par contre, les outils, euh, les, les différents outils numériques, ben, ça peut venir aider à mieux servir une intention pédagogique. Dans le fond. Donc, euh, tirer profit, euh, puis, puis vous avez le temps hein, aussi. Euh, dans le fond, une, une des premières astuces serait d'explorer de, ce qu'on connaît déjà ou d'utiliser ce qu'on connaît déjà comme outil technologique. Mais si on a un petit peu de temps, puis qu'on a un petit peu de... de on, on a un genre de, de, de, de temps tampon d'ici la rentrée scolaire prochaine, c'est peut-être le temps de venir explorer des nouveautés aussi pour ajouter des outils dans notre. Euh, dans notre boîte à outils. Donc voilà. Puis la dernière astuce, Annie, je vais te repasser, euh, repasser la balle avec le dialogue à toutes les sauces. Excuse-moi, je suis en train de mettre des cartes. Oui, je sais que moi, je sais que tu es Le OK, le dialogue à toutes les sauces. On a eu vraiment beaucoup de questions sur le dialogue puis, euh, savez-vous quoi? On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de recette tout faite, on a juste des petits trucs. Um, puis celui-là, en fait, c'est le dialogue à toutes les sauces, mais j'aime bien, comme tu sais, là, la sauce, mais j'aime bien aussi le petit point 3, le saupoudré du dialogue, mm. un petit peu partout. Donc, ça veut pas dire les trois tasses de sucre en une fois, mais bien un petit peu de sucre par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'essayer au fur et à mesure qu'on donne des tâches d'intégrer quelques aspects du dialogue et non pas de se dire, puis pas que ça n'a pas lieu d'être. Il euh, y a des moments où on aura à se dire, bon, OK, là, on fait, euh, je, on fait une situation de dialogue de A à Z, mais pourquoi euh, on ne pourrait pas poser une petite question pour emporter, euh, j'ai envoyé une entrevue, je voulais qu'il écoute l'entrevue de telle personne et de telle personne parce qu'il y avait des enjeux éthiques. Mais moi, je le sais que j'ai repéré euh, deux, euh, deux entraves là-dedans. Ben, Trouvez-en une des deux, s'il vous plaît. Euh, que, euh, euh, qu Quelles conditions au dialogue vous leur recommanderiez à la fin à ces deux personnes-là? C'est des, des petites questions de plus qui font qu'on l'a toujours en arrière de la tête. L'élève aussi puis qui, qui au fur et à mesure de voir, d'analyser finalement des situations de dialogue, bien permettra probablement d'en de, retirer euh, les, les, les, des bénéfices quand ce sera euh, l'heure pour lui de le faire finalement. Donc là, je, on, on, quand, euh, à cet onglet « Morceler le dialogue à toutes les sauces », on ne voulait pas vous dire comment faire un dialogue, euh, en, en, ouais, en visio, mais plutôt comment, dans une situation d'apprentissage, on peut le clairsemer, euh, soulever une condition, essayer de voir euh, euh, une façon dont ils ont formulé euh, euh, un argument, ou etc. Donc, euh, autre petit truc. Il y a aussi, il y en a qui utilisent, je sais, Flipgrid, je ne l'ai pas intégré pour l'instant parce que je l'ai à peine exploré, je ne l'ai pas utilisé en faisant tous les tests, donc on pourrait s'en perdre à la communauté, mais je sais que c'est possible. Tu mets une vidéo, puis quelqu'un te répond avec une autre vidéo, puis ça fait une chaîne de réponses vidéo, donc du dialogue asynchrone, mm. pas simultané, ça peut être aussi un outil qui est intéressant à ce niveau-là, on pourra en rejaser puis l'intégrer on n'a pas, euh, on, on pas parlé, puis on ne vous parlera pas, je vous lâche les affaires maintenant, euh, de, de stratégie, dans le fond, d'intégration dans votre pratique. Mais euh, de, depuis tantôt, je vois passer là, dans le dans euh, le clavardage des Ouais, moi je ne sais pas par où commencer, euh, j'ai essayé ça, j'ai essayé. Euh, Petite idée, puis on en discutera tantôt, de se donner des défis parce que pour avoir vu passer sur certains groupes là, euh, des gens qui se disaient, bon, mais ben, moi, d'ici deux semaines, le Flipgrid, ça fait partie de mon intention, j'enseigne normal, euh, je fais mes choses euh, comme elles sont prêtes, mais je me donne un défi, puis je me donne un temps pour le réaliser sur une chose, ben, ça peut être une manière de s'approprier doucement parce que même nous, euh, on est conseiller pédagogique, on travaille dans l'introduction du numérique. Il y a bien trop d'applications qui existent dans le monde. Depuis tantôt, vous avez nommé Flipgrid Ed Puzzle, H H5P, Geniali. Hein? Moi, je ne si, connais pas, je regarde ça, je suis comme overwhelmed direct. Puis je me dis, ouais, je, ça ne sera pas pour moi finalement. Mais non, prenez-en une, puis commençons par ça. C'est cette... <rire> Alex, c'est direct by the way. <rire> Euh, c'est ça fait comme une chose à la fois puis euh, je dirais même pour rajouter encore à ce que tu dis en prendre une et, et presser le citron comme aller tirer le maximum de ce que cette chose, donc qui peut être un outil, peu importe, peut offrir, dans le fond, de par ses, fon ses différentes fonctionnalités, de par eh, comment vous pouvez le rendre disponible à vos élèves, les, les façons dont vous le partagez. Pressez le citron puis essayez de voir. De, tu sais, souvent, on utilise le « think outside the box », le « penser en dehors de la boîte » pour voir tout ce que ça peut offrir comme, comme, comme, comme potentialité auxquelles peut-être qu'on n'a même pas pensé, finalement. Là. Donc, eh, commencer par ça, c'est déjà… Un méchant dans bon début. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps à butiner, là, surtout ouais. quand on, tout, le monde, tout le monde nous donne des buffets. Là, ça peut être très, très décourageant. Là. Donc, allez sur Geniali. <rire> <Comment rire> L'outil que vous voulez, je travaille pas pour Geniali, c'est juste qu'il est tellement convivial. Puis si j'étais quelqu'un qui n'est qui pas bon avec les technos, je voudrais quelque chose d'aussi facile pour débuter. Là. Donc, euh... Effectivement, après c'est le citron. <rire> voilà, donc c'était morcelé. Euh, on espère que ça aide. On s'en va sur l'animation, Annie? Comment ça va le temps? Ça ça Il ça... y 2h20, là, on, on, on l'échappe, mais au moins on a un peu de temps supplémentaire on peut, on okay. peut déborder sur le 2h30. Là. Bon, alors, euh, l'animation la, maintenant, ben, on est proprement en visio. Euh, D'emblée, je vous dis que dans les euh, dans les euh, ressources supplémentaires, vous avez accès à une formation qui s'appelle euh, « Astuces pour euh, animer une vision réussie ». Donc, c'est une heure d'astuces juste là-dessus. Là, vous en avez un condensé qui commence maintenant. Donc, avant de commencer, accueillir, euh, accueillir les élèves, prendre le temps. Euh, là, c'est sûr que euh, pas mal toute la littérature privilégie des petits groupes euh, pour des petits temps. Donc, mieux vaut un 20 minutes à 20 qu'une heure à euh, 30, 50, 100. Je le sais que les contextes sont différents pour tous. Euh, vous allez avoir à réfléchir à une organisation scolaire dépendant des modalités qui vont être présentées pour l'automne. Ça peut faire partie des réflexions. Un groupe de 30, ça, quand on, on a une heure et quart par semaine, bien, ça, on peut le diviser. On peut le faire comme ça. Donc, réfléchir à votre contexte, mais sachez que euh, cette section animée s'adresse le plus possible à un groupe, grosso modo, scolaire. Euh, donc, avant de commencer, laissez un temps. Puis là, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Caitlin Tucker, si vous voulez aller voir la stratégie conçue pour accroître l'engagement des étudiants dans les discussions en ligne synchrone à l'aide de la visioconférence, de la vidéoconférence. Donc, elle donne sept recommandations euh, vraiment intéressantes. Et euh, la première, c'est, avant de commencer, d'y aller dans l'informel, même si c'est seulement 20 minutes, une demi-heure qu'on a avec les élèves. Euh, on le sait, hein, quand on les place en équipe, euh, en classe, on leur dit, « OK, allez vous placer en équipe, voici la tâche, commencée. qu'est-ce qui se passe? » Ils prennent tous leur travail et immédiatement, ils se mettent à la tâche. Ben non, ce n'est pas ce qui se passe. Ils prennent deux minutes pour jaser, ils s'assoient, etc. Et donc, euh, l'astuce pédagogique de leur accorder ce temps-là fait en sorte que quand on va leur demander de se mettre à la tâche, il y a plus de chances que ça se passe. Euh, elle disait aussi que ça permettait, dans un contexte de distanciation comme celui dans lequel on est, ça permet de combler certains besoins au niveau social. Donc, euh, de leur laisser le temps de se parler ou de poser une question plus informelle au départ euh, qui ne se passera pas pendant que je vais être en train d'enseigner ou pendant la tâche. Parce que si je ne laisse pas le temps, ben, probablement que mon clavardage ne servira peut-être pas seulement au dialogue éthique, mais bien à d'autres formes de dialogue. Donc, avant de commencer. Deux, ben, une amorce engageante. Oui, bien, c'est ça. Je, je veux rappeler que, tu dans ce mode-là, asynchrone ou en présence, en fait, euh, synchrone, à moins que vos directeurs vous obligent à faire votre une h 15 mais il n'y a plus de cloche, là. Fait que, faites pas des 15 minutes de remplissage, enfin, là. Tu gardez ça court, puis efficace, puis dites, euh, allez où vous voulez aller. Puis, là, c'est sûr que l'amorce devient encore plus intéressante parce qu'on n'est pas physiquement rendu puis obligé de rester avec vous dans le local. Donc, euh, tu veux, et on veut garder ça court. Fait que ça peut être une amorce qui est faite avant vous pouvez teaser, donner des indices sur ce qu'il va avoir au cours. Fait partie de ça, envoyer une caricature, euh, un album, on a mis des trucs là, album jeunesse, un court-métrage. Tu, tu pousses la, la vidéo d'avance, tu, sais, tu peux faire la l'amorce pour qu'il y ait le goût de venir au cours. Puis là, vous en discutez, euh, un article d'actualité, une balado, une entrevue. Donc, c'est sûr que là, vous, on se bat un peu contre Fortnite, là. fait que, faut il faut qu'il ait le goût d'aider. Plus que jamais, c'est important d'avoir une amorce pour accrocher et avoir le goût de, de faire l'activité. Puis, le contenu ponctué. Pendant l'animation, c'est là que c'est le fun de, que ce ne soit pas un film de répertoire super dull. Puis, lire un texte, j'ai vu ça. Mais Un cours, c'est plate en, en présence, c'est plate en ligne aussi. Euh, donc, on va vouloir moduler, changer. Puis, euh, sans, tout en évitant la surcharge cognitive, on veut pas comme des flashs partout, puis tout, tout, tout, ça change tout le temps, puis de la musique, puis il y a du monde qui le font trop. Faut viser le comme dans tout, euh, faut viser le juste milieu et essayer que ce soit dynamique, entraînant, modulé, modifié, euh, alterné. On a mis un, un graphique comme ça. Ça peut être des discussions, des recherches, des vidéos, présentations, lecture, vous jouez comme vous voulez, comme vous le sentez. Selon vos groupes aussi, ce sera, si vous rencontrez les groupes comme ça, vous savez que le, ce ne sera pas la même dynamique. Là, on peut jouer là-dedans. <rire> Donc, euh, voilà. Mais assurez-vous par exemple d'avoir des, des attentes claires. Parce que si vous avez des petits moments, des courts moments où vous êtes avec les élèves, on ne veut pas les, les perdre. Okay? Ça peut être un, un danger. Donc, ni un film endormant, si on fait l'analogie, la, ni non plus un suspense où ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver après, puis ils sont, sont tout perdus. Puis pour les anxieux, ça peut être problématique. Donc, quelque part, entre les deux comme ça. Donc, là quand même, d'être conscientisé, euh, vous pouvez l'essayer, puis voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, puis corriger. <rire> voilà. Euh, J'aimerais ça juste mettre en lumière, Alex, la, la responsabilité partagée parce qu'en en fait, on se sent euh, comme enseignant responsable de toute la, la, la section animation, mais rien n'empêche de partager cette responsabilité-là avec les élèves. Donc, euh, on disait faire des recherches. Ça ne veut pas dire de, de, de faire des recherches en présence, en visio, mais de les envoyer remplir un cours défi. « Ok, trouvez-moi un article sur telle affaire. On met ça dans le clavardage. Je vous laisse deux minutes. Ok, c'est bon, c'est parti. » Là, ils vont revenir, là, on regarde ça ensemble. Que ça, c'est ponctué. Ce sont euh, des exemples de ponctués où, où moi, en tant qu'enseignante, je n'ai pas fait tout le travail. Je ne suis pas un petit canard qui pédale dans le fond, mais qui a l'air bien calme en haut. Euh, on partage cette responsabilité-là. Et les élèves ben, peuvent, euh, sans assurer une structure euh, nécessairement en lien avec le contenu, ben, peuvent assurer une part, une certain, un certain bout de la tâche, là, finalement. Et ce qui va les mettre à, pro... ce, qui, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être euh, occupés en fait pendant la visio et non pas passif, donc voilà. Puis partager aussi des fois avec un collègue, si on fait moins de, de visio qu'on donne de cours, on peut inviter un collègue à venir alimenter, stimuler le, cha, le clavardage, la, con, le, converser avec les élèves, puis euh, c'est moins stressant parce que souvent, euh, les réflexes du prof, on est habitué de tout gérer là, dans notre classe, là, puis on veut tout faire, puis là en numérique, on veut tout gérer, là, mais non, non, effectivement, là, si les élèves en prennent une partie, on on, ça peut nous déstresser, puis euh, nous aider beaucoup, puis les valoriser. Donc, euh, c'est ça, des interactions régulières en visio, plus on va demander aux élèves d'interagir. Oui, le co-enseignement, exactement, c'est euh, de ça qu'on parlait, euh, Cheryl, on va y revenir tantôt. Euh, plus on va demander aux élèves d'interagir, plus ils vont être engagés finalement dans euh, la visioconférence. Et là, ben, vous voyez, ça, c'est un exemple de génialité vraiment simple, mais quand même. Donc, trois types d'interactions qu'on peut avoir avec les élèves, soit de niveau plus réactif, donc d'émettre une réaction, de la collaboration et de la participation. Donc, si vous cliquez sur le plus, ici, vous allez voir des exemples. Alors, euh, je vous demanderai d'emblée de, de, de, de me dire. En utilisant un emoji, s'il vous plaît. Et là, si vous en, vous savez pas comment faire ça, vous allez sur le site getemoji.com. getemoji.com, on va mettre ça dans le, dans le clavardage. Et là, vous avez accès à tous les emojis de la Terre. Euh, vous, vous en copiez-collez un. Et euh, ma question est, comment, euh, vous, comment vous voyez ça, une visioconférence? Quand, quand vous savez que vous avez une visio le matin, de quoi vous, vous avez l'air? Euh, avant votre vidéo? Est-ce que vous êtes... Euh, là, j'ai hâte de voir. Fait que je vous laisse aller dans le clavardage en attendant. Donc, ça, c'est une manière de réagir. Euh, je peux demander aux élèves de réagir dans le clavardage, euh, Marjorie. <rire> euh, je peux demander aussi... le nom... Là, me... là c'était beaucoup avec les plus jeunes, là, mais je parle même du primaire, mais avec le nom verbal Bon, tous ceux qui... Euh, euh, tous ceux qui ont fait leur devoir, s'il vous plaît, euh, mettez-vous profil c'est des affaires qui ont presque l'air du terrain de jeu, mais euh, qui peuvent permettre aux élèves de faire quelque chose, puis de dire, ben voyons, qu'est-ce qui est en train de se passer, de les surprendre finalement, puis de les mettre à profit. Donc, évidemment, pour ça, c'est une caméra ouverte. Oh, J'aime ça, bravo. Ah. C'est vraiment le fun de voir. Moi, c'est tellement une astuce que je trouve brillante, là, en fait, l'émoji. Passion. On aime presque pas ça. Il n'y en a pas beaucoup dans notre site. Euh, ensuite, bon, des, des interactions du type collaboratif. Donc, évidemment, les documents collaboratifs peuvent être mis à profit que ce soit dans la suite Office ou dans la suite euh, Google Education. Euh, nous, on vous en propose un euh, qui, euh, qui est un Google, est, là c'est avec Google par contre, là, mais c'est un Google Slide et vous allez voir qu'il y a une panoplie de diapositives avec des canvases ouverts. Donc, euh, là, vous pouvez demander aux élèves de, vous pr de prendre une bulle dans ce canvas là et de la remplir, ce qui fait en sorte qu'on voit un peu les commentaires de tout le monde. Ça peut être un mur partagé du type padlet, comme vous allez voir dans la dernière activité, ou un tableau blanc. Tantôt, on vous a demandé de, de, de réagir directement dans la présentation. Euh, ben Zoom offre l'option tableau blanc, fait que j'aurais pu mettre simplement un écran blanc, puis là, tout le monde écrit là-dedans. Donc, euh, autre type d'interaction. Finalement, de la participation, ben, euh, on va vous en parler aussi encore un petit peu plus loin. Ça peut être un outil de sondage, ça peut être euh, de formulaire en ligne. Et là, c'est la deuxième fois que je vous demande d'ouvrir votre caméra, euh, que, je, que je vous propose une solution qui ouvre la caméra. Parce que plusieurs nous disent « Mais tu sais, les élèves, ils n'osent pas ouvrir leur caméra. » Puis je, je veux dire, je comprends. Euh, <rire> puis, euh, si euh, j'avais 14 ans, peut-être que je serais gênée moi aussi. Mais euh, ben, c'est ça, il y a l'option parler pour vrai, là, interagir, mettons, avec notre voix. Ça, ça reste une option. Et puis les formulaires en ligne. Euh, concernant interagir avec notre voix, euh, tantôt, je vais vous présenter des astuces plus euh, macro, je veux dire, sauf que s'organiser avec le gars des vues, euh, prendre le temps d'en appeler un ou deux, euh, ou une ou deux, d'abord, avant. Euh, eux aussi ont des têtes de confinement, oui, c'est ça, vraiment. Euh, c'est ça, d'organiser de, de, ça avec le gars des vues, d'en appeler un ou deux pour dire, euh, bien, en appeler, là, je fais le signe de téléphone, mais parce que je suis mis en 78. Mais, euh, donc, pour lui dire, « Hey, je vais vous poser cette question-là quand on va se voir. S'il te plaît, est-ce que tu, tu serais-tu à l'aise d'ouvrir de, de, la caméra puis de répondre en premier, de briser la glace? » et Une fois que la glace est brisée, on le sait, ben des fois, ça donne envie aux autres de répondre. Puis là, ben c'est de l'émulation positive. Donc, euh, qui sait, peut-être que ça fonctionnera pour vous. Vous vous, vous le filmerez, vous nous l'enverrez. <rire> Finalement, ben, le visuel, un hein? euh, visuel parlant, épuré le plus possible. Là, c'est sûr qu'on ne prêche pas par l'exemple. On sait ce euh, Donc, euh, ou comment prêcher par l'exemple, ça, c'est pour le bout légal. Parce que, bien évidemment, euh, euh, on, on voudrait... Euh, promouvoir hein, des, des pratiques, des bonnes pratiques en lien avec euh, le contenu qui est disponible sur Internet. Donc, un euh, visuel, euh, c'est important, tout le monde sait ça, mais pourquoi donc Bien, Ça contribue à éviter la surcharge cognitive, euh, ça maintient l'attention sur le messager et non pas sur le message, mais là, c'est sûr que vous gardez toutes les gifles, mais c'est correct, je vis avec ça. Un contre-exemple. <rire> oui, c'est ça. Et ça prédispose, en fait, euh, euh, je, je lisais là, sur différents forums que même la pause, le, le, le, le visuel très épuré, propose une pause pour les yeux qui peut être bénéfique à l'attention. Donc, ne pas hésiter euh, à enlever le plus de choses possible. Votre visuel et votre document d'accompagnement au niveau théorique peuvent être deux choses différentes. Note à nous-mêmes, une idée par diapo dans le meilleur des mondes, là. Euh, une image vaut mille mots. Hein? Des fois, on n'a pas besoin d'expliquer des choses, juste une image, ça convient. Puis, euh, il existe plein d'outils de recherche de contenu libre de droit. Euh, on a juste à en profiter. J'en ai mis quelques-uns à la fin dans les outils, mais euh, s'assurer de ça, ben, c'est donner l'exemple à nos élèves là, que c'est possible. Prévoir l'imprévisible, ça se peut pas. Ça va bugger, c'est sûr, à un moment donné, ça ne va pas marcher, ça va laguer, ça n'aura en, pas enregistré, ou etc. Mais ça, il faut vivre avec. Maintenant, ben, comment on peut... Euh, essayer le plus possible de prévoir des choses. Voici un autre petit génialier avec des trucs. Donc, l'astuce de la question ambiguë. Euh, ça, c'est comme utiliser une entrave, mais pour soi-même, pour, pour, euh, à bon escient, finalement. Donc, donner un faux choix aux élèves. Euh, on le fait dans la formation dont je vous parlais tantôt. On demandait aux gens, est-ce qu'il faut toujours sourire en visioconférence, vrai ou faux? Là, il va aller placer une, une puce euh, dans le vrai ou dans le faux. Mais dans le fond, c'est un peu une fausse question. Parce que euh, non, faut pas toujours. Si je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux et de triste, ben, peut-être que mon sourire peut être très mal interprété. Euh, donc, euh, donc, mais de, de faire cette action-là, de poser une question ambiguë, fait en sorte que là, il y a des gens qui vont mettre leur, euh, leur puce et on peut là en profiter pour demander OK, c'est intéressant, j'ai vu que tu dis faux, mais, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, aller plus loin dans des explications pourquoi c'est faux et donc, à ce moment-là, euh, la personne va être, avoir plus tendance à vouloir s'expliquer. L'astuce du gars des vues, bien, je vous l'ai dit, euh, éviter les silences malaisants, encourager l'explication. L'astuce de cliquer partout c'est vraiment intéressant au début d'une visioconférence ou quand on installe nos, nos, notre, notre climat de classe, quand on, on, on découvre un outil avec des élèves, leur donner cinq minutes pour aller cliquer partout, euh, écrire des niaiseries dans le, dans le clavardage, ça fait en sorte que quand je suis rendu à une partie plus sérieuse où je vais leur demander d'aller participer dans le clavardage, bien, ils vont savoir comment. Quand je vais leur demander d'aller cocher leurs réponses, ils vont savoir comment annoter parce qu'ils vont l'avoir fait. Donc, euh, ça fait partie des choix. Euh, L'astuce de l'humour, ben en fait, attention, il ne s'agit pas de se transformer en humoriste, mais plutôt installer un climat de légèreté. Hein? Vous avez vu, il y en a qui sont bons là-dedans, vous nous mettez des fonds depuis tantôt. Euh, on <rire> vos, vos images, vous mettez des filtres. Les élèves aussi le font. Pis, il s'agit de prendre ça avec euh, légèreté et humour, puis euh, d'accepter les erreurs puis les bugs. Ça, ça va arriver, ça arrive, euh, mais euh, ben euh, c'est ça. Pis, des fois, on a de la misère, mais bref, essayez de prendre ça avec humour. Puis l'astuce de l'allié, ben Alexandre vous en a parlé tout à l'heure. Si vous êtes capable, si votre organisation scolaire le permet, si même vous pouvez le proposer pour l'an prochain, euh, avoir quelqu'un avec vous pour deux raisons. Puis là, c'est la métaphore du camping, là, du feu. Avoir quelqu'un avec nous pour éteindre des feux bug technique, un élève qui n'est pas capable de se connecter, euh, gestion des micros, euh, etc. Bien, pendant que vous, vous êtes en train de gérer votre classe, d'enseigner un contenu, etc., cette personne-là peut s'occuper de tout ce qui est bug technique. C'est vraiment euh, libérateur finalement de ne pas avoir à tout faire en même temps. La deuxième raison, c'est souffler sur les braises, répondre au clavardage, rappeler des consignes, souligner les choses qui ont été importantes, transmettre les liens quand un élève ne sait pas, il est rendu où, etc. Fait que cette personne-là, vraiment, peut être d'une grande utilité pour vos visions. Alors, il y a des petites sections que je veux juste vous montrer pour que vous sachiez qu'elles existent. Dans « Animé », il y a un menu déroulant. Donc, vers le dialogue. Et là, on vous propose des outils synchrones ou asynchrones. Vous irez regarder ça. Et la réflexion éthique. Mais là, on ne vous apprend rien. Là. La réflexion éthique. Euh, donc, Zoom bombing, avatar gênant, changement de nom, partage d'écran, prise de parole déroutante. Tout peut arriver en visio. Hein? Et donc, euh, l'avantage de la réflexion éthique, vous avez le meilleur outil de tout de tous, <rire> pour le faire avec vos élèves. Euh, nous, dans le cadre du mandat de citoyen de du numérique, on en parle, on le fait avec des, des équipes de gestionnaires scolaires, on leur fait réfléchir à, à, aux méthodes, aux, aux, aux règles qu'ils qu peuvent instaurer avec leur équipe école pour la gestion des téléphones, par, par exemple, et on utilise la réflexion éthique avec eux, puis ils en sortent inobulés. Alors euh, pourquoi ne pas prendre le temps de le faire avec les élèves en début d'année, de réfléchir ensemble aux différents enjeux euh, d'une éducation à distance et de se donner des règles ensemble. Euh, donc euh, voilà. je ouais. pas entendu qu'on le dise pour le faire. <rire> Oui, ben c'est ça parce que Annie, en fait, c est, c est, toute cette section sur animer, c'est comme tellement pertinent, c'est tellement utile, puis en plus, ça faisait vraiment beaucoup partie de vos, euh, de vos préoccupations dans le sondage, de voir comment pratiquer notamment le dialogue euh, euh, en contexte de confinement. Finalement, on dirait que c'est comme deux choses qui ne vont pas ensemble, puis euh, je fais juste revenir deux secondes sur le petit menu déroulement, déroulant, puis la section dialogue, ben, ça revient un peu à cette idée-là de presser le citron, puis de penser en dehors de la boîte, là, je m'excuse, Annie, je reviens sur ce que, que tu as dit, mais c'est comme tellement important de partir de ce qu'on connaît déjà. Puis le dialogue synchrone en visio comme ça, ben OK, ça va de soi, mais pourquoi ne pas également faire en sorte d'utiliser des outils qui vont nous permettre de mener, de tenir, de mettre nos élèves, de les engager dans un dialogue de manière asynchrone. Puis ça, il ben, y a plein d'outils insoupçonné là que vous connaissez déjà mais vous saviez pas que ça pouvait comme contribuer au dialogue, au dialogue. fait que ça vaut la peine Annie de parler du menu déroulant ça vaut la peine d'aller le voir puis en plus ça va ça va répondre à un besoin que vous nous avez formulé finalement dans, dans le sondage là on sait que c'était très, euh, très comme présent donc euh, donc voilà euh, la dernière section écoutez le temps le temps nous manque quand même mais euh, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour euh, c'est la section, je vais juste me l'ouvrir moi aussi, c'est la section questionner. Écoutez, questionner, c'est une action qu'on fait au quotidien quand on est en classe. On questionne de façon informelle, de façon formelle, verbalement, à l'écrit, pour évaluation, pas pour évaluation. Donc, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien avec nos élèves. Et puis, bien, évidemment que c'est une action qu'on doit reconduire et qui doit se faire également en contexte XYZ, donc en ce qui nous concerne en contexte de, de, de confinement. Donc il y a plein de questions qui se posent, a priori ce serait comment, donc comment questionner nos élèves. Et nous on a comme envie de vous amener un peu de défricher tout ça, puis d'ouvrir de, de, de, un petit peu nos yeux, puis de se demander si le contexte particulier qu'on vit actuellement pourrait pas être une bonne opportunité à saisir, euh, pas juste pour essayer de trouver les bons outils qui nous permettraient de faire comme avant, mais pour revoir certains de nos réflexes pédagogiques, revoir nos intentions. Est-ce que c'est toujours nécessaire de garder des traces Est-ce que c'est toujours nécessaire d'évaluer à qui les, les, les traces servent réellement Ok, donc tout ça c'est des questions qui peuvent nous amener à porter un regard sur notre notre façon d'enseigner, mais également sur notre, notre le, le, le, le, comment dire les stratégies qu'on va mettre en place finalement dans le contexte actuel. Euh, puis pour ça, ben c'est de manière un peu imagé, zéro scientifique. Okay? Pas, ça, ça ne porte pas la science infuse, cette arme décisionnelle que vous retrouvez dans la section questionnée. C'est interactif, là, vous pouvez le, le parcourir. Mais c'est surtout comme une genre de... Voyez ça comme une métaphore de ce qui pourrait se passer dans votre dans votre cerveau, ou ce qui pourrait se passer en amont quand vient le temps de créer une activité ou d'adapter une activité, vous questionnez sur les traces. Est-ce que je dois nécessairement conserver des traces? Bon, Est-ce que je dois nécessairement évaluer? Est-ce que la rétroaction est possible dans telle ou telle situation finalement? Puis, ben, selon les réponses à ces questions-là, puis encore là, il n'y a pas de il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a juste des réponses auxquelles vous allez répondre, de, de, il y a juste des questions auxquelles vous allez répondre à la lumière de vos intentions pédagogiques, on s'entend, mais selon les choix que vous allez faire, bien ça va comme naturellement vous orienter vers l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre des outils finalement qu'on vous propose. Euh, en bas de cette page-là, vous voyez, il y a comme une petite palette de cinq outils. On vous en a à peu près toutes. Tu sais, On a déjà parlé pendant mal, là, Annie et tu sais, Alex, vous avez parlé déjà de vidéos interactives, de formulaires, de documents en ligne également, de Geniali. Donc, on n'ira pas nécessairement dans la technicalité de la chose, mais j'attire votre attention au paragraphe qui est inscrit à gauche de ce visuel-là. Juste pour vous dire que ce qu'on vous propose là, elles ont tout en commun, ou elles ont tous en commun ces outils-là d'avoir de, de, de, des, des avantages notoires. Et puis, ça répondait à certaines de nos préoccupations qui nous ont personnellement, là, qui, qui, qui étaient présentes à chaque fois qu'on qu'on cherchait euh, un outil ou qu'on cherchait finalement une stratégie à déployer. Donc on voulait à chaque fois que ces outils-là soient gratuits ou que du moins la version gratuite donne quand même des options intéressantes. Euh, on voulait que ces outils-là puissent euh, préserver les données personnelles de nos élèves. On en sait que dans les écoles, ce n'est pas tout le même contexte, mais pour nous c'était euh, majeur. Euh, on voulait que ce soit facilement, aisément partageable par différentes voies, notamment euh, ceux qui utilisent Teams, ceux qui, qui utilisent Google Classroom. On voulait que ce Soit, euh, convivial. Euh, on, on voulait également, avec, comme je pensais Annie qui en a parlé tout à l'heure, on voulait éviter que les élèves soient, euh, soient exposés à de la publicité. Euh, puis, bien évidemment, il y a toujours cette euh, joyeuse dans le clavardage Ouais, nous on utilise Teams, Ouais, nous on utilise la suite Google. Ben on le sait, c'est pas, c'est la géométrie variable selon les commissions scolaires. Donc, on voulait que ce qu'on a à vous proposer puisse vivre dans les deux univers, <rire> les univers Office et Google. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, finalement, on, on vous propose ces cinq outils-là. Ces cinq outils-là qui euh, sont quand même vraiment, vraiment versatiles, en fait. Euh, puis, comme je vous le disais, ben, je pense que ce n'est pas le moment nécessairement d'aller voir les technicalités, sauf que si vous ouvrez le menu déroulant, finalement, euh, qui est dans l'onglet en haut, Annie, je ne sais pas si tu peux juste dérouler pour le. le, le montrer que tout est accessible finalement, bien, vous pouvez aller sur l'une ou l'autre page pour voir comment ça peut se vivre. Euh, notamment euh, dans la section formulaire en ligne, euh, je vous ai préparé un bac à sable tout simplement. Donc, allez-y. Vous pouvez euh, vous-même vous l'ouvrir pour insérer des questions euh, peu importe lesquelles. C'est vraiment pas grave. C'est juste de voir comment ça peut fonctionner, les fonctionnalités. Euh, donc, jaimez euh, gênez-vous pas. Et puis sinon, bien, dans l'onglet Geniali, également, vous en avez beaucoup parlé. Hein, je pense que ça a titillé votre curiosité. Annie, je très peut-être à y aller. Vous allez pouvoir euh, euh, voir et expérimenter, dans le fond, quatre, euh, quatre fonctionnalités quand même assez intéressantes qu'on a découvert assez récemment, puis qui étaient nouvelles de toute façon là, dans Geniali, qui sont les outils dessinés, euh, glissés également. Et puis en bas, tu en as d'autres aussi. Tu as, as des outils de quiz. Vous avez des gabarits déjà, euh, déjà préparés que vous pouvez réutiliser. Puis tout ça, bien évidemment, C est, c est, ça laisse pas de traces en tant que telle, donc il faut que ça suive votre intention pédagogique, mais ça peut être des outils franchement euh, intéressants à intégrer finalement à vos, euh, à vos activités pour venir euh, jazzer tout ça. Donc, euh, vous, vous pourrez retourner, là, dans le fond, vous irez lire ça à tête reposée, mais euh, on pensait que ce serait intéressant de vous les déposer pour que vous y, a, que vous y ayez accès. Alors... Sur, sur le site, ils ont plein d'options aussi. Tu peux faire des jeux d'évasion, des jeux de société. Oui. Euh, moi, je fais des jeux vidéo avec ça. Mm. Euh, une fois que tu comprends comment ça marche, c'est vraiment hot. Puis euh, aussi, en bas, ce qu'ils disent, c'est que ça peut être embeddé. Tu peux te le, le, le script, fait que tu peux le mettre dans ton Google site. Tu copies, colles, dans le fond, ton activité, puis elle va vivre dans ton site Google, dans ton... Mm. Wix, dans tous les univers que vous pouvez imaginer, dans le fond, c'est des en soi ces activités-là. Fait elles sont facilement ouais. partageables et peuvent être vives dans votre CS un Moodle, mais ben vous, vous l'intégrez, fait que ça, ça jazz le truc. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air compliqué de dire, ouais de l'intégration, un code, MV, ouais. etc., mais c'est pas plus compliqué que de faire un copier-coller. Puis, l'avantage que ça a, hein, c'est de garder notre élève dans le même environnement, éviter qu'il ait à ouvrir un autre onglet, etc., puis qu'il à se perdre. Donc, c'est vraiment tout est là, tout est à portée de doigt, finalement, et à portée de main. Donc, euh, ça a cet avantage d'être euh, convivial vraiment, euh, à la fois pour les créer, mais à la fois pour l'élève, ça amène une petite... Une petite donc vous irez, euh, vous irez voir ça puis ben là de toute façon ça s'en va mine de rien vers la communauté de partage comme genre maintenant ben, là ouais, c'est ça, des questions ça juste que les ressources supplémentaires puis dire qu'il y a il y a ben, plein oui, oui. d'affaires ressources supplémentaires là, je pense qu'on peut skipper le, le parcours là. Mm -hmm. il y a vraiment plein de stocks dans cette section là parce que là, c'est ça, il était 45. Donc, euh, pour aller plus loin, dans le fond, vous avez peut plein, plein de ressources, libres de droit, puis des, des formations, toutes sortes de trucs pour approfondir. Des, des auto-formations aussi sur la classe inversée, etc. etc. Euh, mais là, c'est ça. Donc, euh, merci beaucoup. Il y a un lien pour la, le formulaire de rétroaction sur la, la formation. Mais surtout, maintenant, levez la main, ouvrez vos micros, Jason. Euh, Échange, c'est parti pour <rire> la discussion de groupe parce que déjà, on, quand il y a des choses, on a déjà une intelligence collective, on s'alimente, on se répond entre nous, donc on peut y aller maintenant, même vous pouvez ouvrir vos, vos micros, poser votre main, ce que vous voulez, lever la main. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'intention de cette activité-là, on voulait absolument, on tenait absolument à, à se garder du temps pour cette communauté de partage-là qu'on qu amorce actuellement avec le padlet, finalement, que vous voyez, vous avez sous les yeux, puis qui est dans le site, évidemment. Donc, euh, ça peut prendre la, la forme d'interrogation que vous avez. Ben l'exemple qui, qui a été déposé là, c'était une question toute simple, euh, mais ça peut être également de partager vos bons coups. Euh, on veut savoir, tu sais, nous, là, on vient de vous partager euh, de, certaines astuces à la lumière de ce qu'on fait depuis l'an passé, mais depuis plus précisément le début de la de, le début de la crise, mais il y a tellement de choses qui se vivent dans vos milieux, dans vos, euh, dans vos contextes également, qui ont pensé que ce serait bénéfique finalement pour tout le monde euh, s'ils pouvaient en bénéficier. Alors, euh, c'est le moment euh, d'inscrire tout simplement en cliquant sur le petit « plus euh, ». Vous pouvez ajouter de vos bons coûts, euh, de vos astuces, les outils que vous privilégiez, ce qui a vraiment bien marché. Euh, si vous vous êtes planté, ben, c'est correct aussi, on va construire là-dessus. Donc, on veut euh, finalement partager toutes ces expertises.